Vous avez investi des centaines d'heures pour mettre au point votre MOOC, et tout est maintenant prêt à être lancé. Si vous voulez avoir une audience, il va falloir consacrer un peu de temps à la promotion du MOOC. Il va falloir partir à la pêche pour recruter vos participants. Ce serait dommage d'avoir construit une belle formation et que personne ne la suive, non Car n'oublions pas que ce qui a de la valeur dans le numérique éducatif, ce n'est pas simplement les ressources, ce sont avant tout les usages. Au cours de cette vidéo, je vous propose de revenir brièvement sur la question de la promotion du MOOC. Tout d'abord, quels sont les éléments qui influent sur le nombre d'inscrits Pour commencer, le sujet du cours, la langue d'enseignement, la qualité de la bande-annonce, le trafic du portail d'affichage qui a une influence considérable. Mais si vous en êtes à l'étape où vous vous lancez dans le cours, c'est en principe que vous avez réglé l'ensemble de ces paramètres. Il y a donc deux éléments sur lesquels vous aurez un peu de marge de manœuvre. D'une part, la durée de la période de recrutement et d'autre part, le plan de communication. En ce qui concerne les plateformes, il ne faut pas oublier que ce qui compte, ce n'est pas simplement le nombre de l'audience de votre portail, il y a aussi une question de la langue d'enseignement. Si vous faites un cours en français sur un portail essentiellement anglophone comme Coursera, ou si vous faites un cours en chinois sur un portail essentiellement francophone, vous risquez de ne pas trouver votre public cible. Puis ensuite, la question de la période de recrutement. Elle doit durer suffisamment longtemps pour remplir le MOOC, car s'il se passe seulement une semaine entre l'annonce et le début du cours, cela ne laisse pas suffisamment de temps pour recruter, et vous risquez de commencer avec une classe vide. Cependant, il ne faut pas exagérer non plus et recruter un an en avance, car les gens vont oublier qu'ils se sont inscrits. À vous de trouver le bon, bon équilibre. L'idéal est de pouvoir suivre la courbe des inscriptions. Vous allez voir apparaître un plateau au bout d'un moment, avec un rythme des inscriptions qui va commencer à chuter de manière assez importante. En général, la date de lancement est fixée à l'avance et on ne modifie pas trop en cours de route. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait lancer le MOOC au moment où on a atteint ce plateau. La plupart du temps, on se contente de poster le cours sur le portail et d'attendre que le MOOC se remplisse. Cela peut suffire si le portail est suffisamment visible et le sujet du cours suffisamment attractif pour attirer des gens. Mais dans le cas contraire, il est conseillé d'avoir un plan de communication. La première question que vous devez vous poser, c'est « Où est mon public cible ?» Quels sont les sites, les newsletters ou les communautés, dans les réseaux sociaux par exemple, où vous pourrez l'atteindre Ensuite, une fois que vous savez comment atteindre les participants potentiels, il faut identifier ce que vous devez dire ou faire pour les pousser à s'inscrire dans votre MOOC. Y a-t-il des personnes relais qui permettraient de faciliter le processus de diffusion Si oui, comment négocier avec eux pour qu'ils vous aident dans votre démarche de communication et de recrutement Par exemple, dans le cadre du MOOC Monter un MOOC de A à Z, il y a... Dans les réseaux sociaux, le groupe LinkedIn MOOC francophone, avec plus de 1000 inscrits. Après, vous avez le site MOOC francophone, avec un trafic mensuel de, plus de plusieurs dizaines de milliers de personnes intéressées par les MOOC. Une interview sur ce site peut donc être une action potentiellement efficace. Après, vous avez bien sûr le ou les blogs sur les MOOC, ou la newsletter du top in RIA qui cible un public plutôt intéressé aux MOOC. Vous avez ensuite la presse généraliste. Et pour terminer, des partenariats avec des institutions du service public comme le ministère ou l'AUF peuvent permettre de toucher des, des personnes potentiellement intéressées. Et bien sûr, le traditionnel communiqué de presse posté sur le site de l'établissement. On peut distinguer deux grands types d'actions de communication. Les actions généralistes et les actions un peu plus ciblées. Ce n'est pas parce qu'une action touche plus de monde qu'elle est nécessairement plus efficace. Il faut raisonner en termes de taux de transformation, c'est-à-dire la proportion des personnes qui va avoir l'information et qui va s'inscrire. Si vous touchez 1 million de personnes en passant sur une radio nationale, mais qu'après seulement une personne sur 100 000 s'inscrit, cela vous fait 10 personnes en plus. Si vous faites une action qui touche seulement 10 000 personnes, mais que 10 d'entre eux s'inscrivent, eh bien cela vous fait tout de même 1 000 inscrits en plus. Par ailleurs, il faut voir que l'on vise un public qualitatif, des gens qui ont vraiment envie de participer à la formation, pas simplement des gens qui vont s'inscrire à jour par curiosité et ne jamais revenir. Mais bon, ça en général, vous avez assez peu de contrôle dessus. Du coup, autant que possible, vous devez mesurer l'efficacité de chacune de vos actions avec des outils appropriés, comme par exemple des outils de suivi de clics comme goo.gl ou Bit.ly. Cela marche assez bien pour des actions comme des sites internet ou des mails. Dans l'idéal, il faut pouvoir suivre individuellement chaque action de communication, avec un suivi de clic spécifique à chaque action. Mais cela peut demander du temps. Par ailleurs, il y a des actions de communication, typiquement les journaux, la radio ou la télévision, où ce n'est juste pas possible. En ce cas, vous pouvez vous contenter de suivre l'évolution du nombre d'inscrits juste après l'action de communication. C'est approximatif, mais cela vous donnera une idée de son impact. Pour terminer, il faut savoir qu'il existe des portails d'annonces de MOOC transversaux comme « classe centrale ou réfé » ou autres qui référencient des nouveaux MOOC. Toute plateforme et toute langue confondue. En général, un simple mail suffit à informer le propriétaire du portail et à faire référencer son MOOC. Il y en a un certain nombre de portails comme ça. Et la valeur de ces portails dépend avant tout de leur trafic, qu'il est en général difficile à estimer car il n'est pas affiché directement sur la page d'accueil. Si vous, la, vous avez la possibilité de vous faire référencer facilement par un de ces portails, faites-le, sans pour autant en baser toute votre stratégie là-dessus. Pour conclure, la principale méthode pour promouvoir votre MOOC, c'est de choisir un portail avec un trafic important et qualitatif et un sujet intéressant, d'avoir une période de recrutement suffisamment importante pour avoir assez d'inscrits. Cependant, si vous pensez que pour une raison ou pour une autre cela ne sera pas suffisant, ou que vous voulez faire mieux, il vous faudra mettre en place un plan de communication. Identifiez les manières d'atteindre votre public cible et de les convaincre de s'inscrire. Autant que possible, vous devrez suivre l'impact de chacune de vos actions de communication pour faire des ajustements au fur et à mesure. Après, il n'y a pas de recette magique. Chaque MOOC a sa propre problématique il faut raisonner au cas par cas. À vous de faire preuve de créativité et d'imagination et de partir à la conquête du web.